Yann, yeah, merci, on te remercie par avance au nom du festival, de ta venue et du fait de, de passer du temps au festival. Euh, tu concours avec un film qui s'appelle « Ceux qui restent debout euh, ». Ma première question, c'est euh, comment est venue l'idée de, de ce film qui est un peu transgenre, qui, qui déroule un fantastique qui est un peu hors du commun bah écoute, non, bah ça me fait plaisir ce que tu dis. Donc déjà je suis je suis ravi d'être d'être ici à Rennes pour m'étrange. J'avoue que j'espérais secrètement que le film soit sélectionné. Donc je suis vraiment ravi parce qu'en effet, depuis le début du projet, il y avait cette idée de. de faire un film social qui dérive vers l'étrange, le fantastique. Et euh, l'origine de ce projet, en fait, c'est que j'ai travaillé pendant cinq ans comme vidéaste comédien avec une comédienne dans des centres d'hébergement. Et pendant que je travaillais avec elle, j'ai croisé la route d'un jeune garçon qui s'est fait renvoyer du centre pendant que je le filmais. Donc, j'ai vu dans ses yeux la peur de se retrouver à la rue. et Je l'ai un peu suivi dans sa vie de galère, on va dire. Et quelques mois après, il a disparu. J'ai perdu complètement sa trace. Donc, j'ai vraiment eu envie et besoin de, de raconter cette histoire. Et assez rapidement m'est venue cette idée de, de corps, voilà, euh, dans le béton, dans le corps qui, euh, de corps qui font vraiment partie du décor des villes. Parce que c'est vrai que moi je suis niçois, je suis monté à Paris et euh, j'étais assez frappé, comme beaucoup de gens qui vivent pas à Paris, de, du nombre de, de personnes euh, allongées sur le sol, quoi. Et on connaît, on voit les personnes quand elles sont debout, on les voit quand elles sont au sol, et c'est vrai qu'on sait rarement ce qui se passe dans ce moment où on passe justement. Euh, de, où on se retrouve à la rue et moi j'étais là avec ce jeune homme donc ça m'a vraiment marqué et j'ai essayé de trouver une manière d'allier euh, justement cette situation sociale très très crue à une dérive vers l'étrange le fantastique donc c'est vraiment moi bon, dès le début euh, dès le début que j'ai écrit j'avais cette idée j'ai essayé de construire le récit le scénario justement avec comment amener cette idée de, de fantastique. Alors c'est vrai que par rapport à l'expérience de la rue, de ce que j'ai pu connaître, des récits qu'on m'a fait, euh, il y a souvent ce moment où on perd un peu pied avec le réel, avec la réalité, tellement l'expérience est violente, très forte, et que l'angoisse vécue euh, est extrêmement radicale. Quoi. Et du coup, c'est vrai que beaucoup m'ont euh, parlé de, de ce moment où tu vacilles complètement, parce qu'entre... Le fait de se dire que tu peux te retrouver à la rue et se retrouver à la rue, une fois que tu y es, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement violent, ce côté très répétitif à appeler le 115 de façon ininterrompue, où souvent il n'y a pas de place. Et puis ces moments que tu passes dehors, en fait, sont très violents. Et du coup, ce rapport, ce moment de vacillement, pour moi, assez rapidement est venu l'idée de, de distiller à cet endroit-là du fantastique, parce qu'aussi, voilà, moi, je me suis plutôt construit en tant que cinéaste sur, avec des, des réalisateurs un peu anglo-saxons. Dans un fantasme un peu primaire, je voulais peut-être mélanger un peu les Dardenne et Lynch. Voilà, j'avais aussi dans ma tête tous les premiers films de Cronenberg, parce que le cinéma pour moi m'a beaucoup marqué enfant par des, des images qui me racontaient mon époque, mais qui n'étaient pas forcément des images réalistes. Et c'est vrai que je trouve que dans le cinéma français, tout le, on va dire tout le courant esthétique naturaliste, est déjà bien fourni, il y en a déjà beaucoup. Il y a eu des très beaux films de faits. Et moi, assez naturellement, j'ai eu envie de d'essayer de proposer justement une, une autre représentation de, de certaines questions sociales à travers le cinéma quoi voilà c'était vraiment depuis le début un vrai une vraie ambition quoi Bah j'ai travaillé avec Jacques-Olivier Moulon, qui est un qui est un il fait du il fait donc des effets spéciaux euh, au tournage quoi c'est un sculpteur euh, et donc on a on a on a commencé à faire des croquis euh, pour imaginer ça il a sculpté euh, trois corps il a créé un masque en latex pour la personne qui fume dans le mur et donc petit à petit on a voilà on a on a pu faire des essais on a réfléchi à à comment mettre en image l'idée qu'il y avait dans le scénario et euh, après bon voilà le le tournage a été a été dantesque c'était à la fois fascinant parce qu'on revenait un peu aux origines du cinéma, l'artifice. Moi, j'ai fait beaucoup de, de théâtre et j'aime bien ce côté justement du de, de l'artifice, de jouer avec ça. Et mais par contre, ça a été extrêmement compliqué. C'est sûr que voilà après. Poser les, les corps sur le sol, euh, avoir une comédienne qui reste euh, pendant 6 heures assise parce qu'elle est, euh, est, euh, voilà, est encastrée dans le mur. Ça a été une vraie expérience euh, pour tout le monde en fait. Mais je pense que ça a apporté aussi au film, du coup, à créer une tension, une urgence à faire. Et pour donner une idée, à chaque fois on démarrait les journées vers 14-15 heures, on finissait à 8 heures du mat. Parce qu'il fallait euh, trouver la bonne lumière patiner comme il fallait pour qu'on voit pas trop l'effet non plus, mais qu'il soit quand même présent, enfin voilà, tout ça c'était une histoire d'équilibre, parce que moi je voulais euh, aller dans le fantastique, et en même temps euh, rester dans la suggestion, quoi voilà que, que le film bascule pas dans, dans du trop fantastique non plus, donc tout ça, ça a été vraiment une histoire d'équilibre entre les effets spéciaux, le chef-hop, la lumière, euh, un savant mélange bien, bien fort. Eh ben là en ce moment là je réalise un documentaire moi j'aime bien essayer de jongler entre les deux documentaires fiction les deux me, me nourrissent m'alimentent donc là c'est un documentaire sur des couturières qui sont fait licencier de chez Newman et qui ont recréé leur atelier de couture et qui se battent tous les jours pour sauver leur emploi et j'écris aussi un projet de long métrage dont là l'objectif est de flirter avec le film de genre aussi mais plus le thriller, le film noir, c'est-à-dire une jeune fille d'origine russe qui repart dans son Caucase natal après l'assassinat de sa mère et qui renoue avec sa famille sur place et qui va mener une espèce d'enquête un peu improbable mais qui est surtout l'histoire d'un retour aux origines. Et là je suis en train d'écrire aussi un autre court-métrage où j'essaie une fois de plus de, de flirter avec le genre de l'étrange et du fantastique.